Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler du brevet. Je sais très bien qu'on vient de commencer l'année scolaire et que le brevet c'est encore dans super longtemps pour les troisièmes cette année. Mais vous m'avez énormément demandé cette vidéo donc j'ai décidé de vous la faire maintenant. Cette vidéo c'est vraiment euh, mon expérience du brevet, comment je l'ai vécu, comment ça s'est passé pour moi. Je vais vous décrire un petit peu plus euh, la situation et je vous ferai plutôt vers le brevet, vers le moment du brevet, mes conseils pour le brevet. mais Aujourd'hui, c'est vraiment juste mon expérience, ce que j'ai vécu et euh, les erreurs que j'ai faites, etc. Petite information parce que ça peut vous aider à comprendre quelques situations. J'étais absente la moitié de l'année dernière au collège parce que j'étais à l'étranger. Donc j'ai fait 6 mois à l'étranger au début de ma troisième. Je suis rentrée en janvier et j'ai dû rattraper les 6 mois que j'avais fait à l'étranger. Donc j'ai dû rattraper le programme français en fait pour pouvoir passer le brevet, pour pouvoir passer en ce C'était un travail personnel, c'était pas en cours que j'ai rattrapé, c'était vraiment chez moi que je devais bosser. Et en plus des cours... Que je faisais à ce moment-là, je devais bosser ce que j'avais raté. Enfin bref, ça c'était juste une parenthèse pour vous expliquer un petit peu euh, la situation dans laquelle j'étais en allant vers le brevet. Donc tout d'abord pour le brevet, moi dans mon collège ils font deux brevets blancs. On en fait un au mois de décembre et un au mois de mai, donc moi j'ai pu en faire qu'un des deux parce que décembre j'étais pas là. Donc en fait le jour du brevet blanc, on est tous éparpillés par classe dans différentes salles et bah ça se passe vraiment comme le brevet, c'est à dire qu'on fait deux jours d'affilée où il n'y a que des épreuves et on nous dit bah vous révisez tout ce que vous avez toujours appris et vous tombez sur n'importe quoi qu'on a appris jusqu'à maintenant. Vous n'allez pas nous mettre des trucs qu'on n'avait pas appris mais tout ce qu'on avait appris jusqu'à là ça pouvait tomber au brevet blanc et moi j'étais assez inquiète parce que en réalité les brevets blancs c'était ma seule façon de voir si j'étais prête ou pas à aller au brevet. Résultat, absolument pas. Le brevet blanc je l'ai bossé à fond, j'ai passé 4 jours, à. enfin 4 jours, en fait j'ai passé l'année à bosser parce que du coup j'ai passé 4 mois avant ça, à bosser, bosser, bosser à fond. J'ai passé des jours et des jours entiers à réviser, à, à me rattraper, etc. Donc en fait, j'ai fait que de bosser pendant 4 mois, et j'arrive le jour du brevet blanc, et alors là, catastrophe Ce qui s'est passé, c'est que j'arrive devant l'épreuve de maths, et faut savoir que moi, les maths, c'est ma phobie. En fait, une fois, du moment où je l'apprends correctement, et où euh, je suis confiante, j'y arrive très bien, et je sais ce que je fais. Mais alors, faut pas me mettre devant un examen comme ça, parce que moi, je perds les moyens. C'est-à-dire que ça faisait depuis le mois de janvier, février, que j'étais que avec une prof particulière de maths deux heures par semaine à la maison pour pouvoir rattraper mon retard et comprendre ce qu'on fait en cours parce que moi les maths en cours j'ai vraiment du mal à les comprendre et du coup bah, je bossais mais vraiment beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup et j'arrive devant l'épreuve devant de maths et alors là je lis le sujet et je m'effondre littéralement en fait je commence, à, je commence déjà mon épreuve j'étais là en mode ouais ça va ça va ça va c'est un peu dur mais ça va aller et en fait je fais un exercice et je me rends compte que je peux pas faire le prochain, je peux pas faire celui d'après Parce que j'étais paumée de chez paumée, je lisais des trucs, j'avais jamais lu ça avant J'étais mais paniquée, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais maintenant Parce qu'en plus j'avais 14 de moyenne en maths, j'étais pas non plus la dernière de la classe que enfin je me débrouillais et j'arrive devant mon épreuve de maths Et alors là mais c'est la fin quoi du coup je, genre littéralement j'étais tellement stressée Que je suis partie limite en crise d'angoisse où je tremblais, je pleurais, j'ai... J'étais vraiment pas bien et pourtant c'était qu'un brevet blanc mais pour moi c'était vraiment la fin du monde. Du coup je sors de l'épreuve de maths qui était la deuxième épreuve du premier jour, le français le matin, c'était passé, en vrai je, je m'en étais assez bien sortie, j'étais assez confiante, c'est pour ça que j'étais confiante pour l'épreuve de maths au début et puis après j'ai vu le truc et je suis partie n'importe comment. Du coup, résultat, euh, bah, j'ai eu genre 18 sur 50, un truc comme ça, et j'étais dégoûtée parce que j'avais vraiment bossé à fond, et je me suis dit, mais c'est vraiment la catastrophe, à cette vitesse-là, le brevet, je jouerai jamais. Bon bref, après, il y a le deuxième jour d'épreuve de brevet blanc qui passe, et ça, ça se passe pas bah, assez bien, mais j'étais un peu défaite parce que les maths, je savais que j'avais raté, et ça m'avait vraiment flambé le moral. Du coup, le brevet blanc passe, euh, je vais parler à la preuve de maths pour lui dire que c'est que de 1 j'ai perdu le contrôle parce que en relisant le sujet il y avait des trucs que je pouvais totalement faire, il y avait des lectures de graphiques que j'ai pas réussi à faire pendant le brevet blanc mais qu'en fait bah, c'était des lectures de graphiques de base quoi donc euh, c'était pas, pas si compliqué que ça j'ai vraiment paniqué totalement et j'y suis pas arrivé du coup j'ai parlé avec la prof de maths et on s'est arrangé déjà j'ai tout refait au propre enfin ne pouvait pas me le noter comme note du brevet blanc mais je lui ai passé pour qu'elle voie que c'est pas que j'ai pas bossé pour, et après ça a été quoi. Du coup j'ai continué l'année, euh, après le mois de mai j'ai redoublé d'efforts parce que je me suis dit c'est la fin, j'aurais jamais le brevet à cette vitesse là. J'étais vraiment défaite, surtout que tout le monde dit que le brevet c'est tout simple, tout le monde est sorti de l'épreuve de maths en mode ouais ouais, ouais c'est trop simple, moi j'étais là en larmes parce que j'avais tout raté. Du coup le mois de mai passe, fin du mois de mai il me semble, au début du mois de juin, je sais plus, bref, dans ces, dans ces eaux là, il y a eu l'oral, euh, la soutenance de notre oral, moi c'est un rapport de stage parce que notre collège on avait pas fait de, comment ça s'appelle, EPI, voilà, euh, moi j'ai fait un stage dans une entreprise de sport et tout, j'ai adoré mon stage, j'ai appris plein de choses, et j'étais super contente de pouvoir le présenter, j'avais préparé tout un diapo et tout, j'étais prête, mais enfin j'étais stressée parce que, c'était mon premier oral, comme beaucoup de monde. J'étais prête, quoi, parce que j'avais vraiment bossé pour. J'avais fait un joli diapo, j'avais posé plein de questions dans l'entreprise. Un stage normal, quoi. Il faut savoir que, au collège, ils nous ont dit d'arriver genre 30-45 minutes avant l'heure indiquée sur la convocation Moi, je me suis dit, c'est bon, ils se fiche de moi. Je vais pas venir 45 minutes en avance pour 10 minutes de présentation. Ça va me saouler. Donc, j'ai pris mon temps. Je suis partie de chez moi environ, genre... 30 minutes avant leur indiquer où fallait que je sois dans la salle en gros, en me disant mais c'est bon. J'arrive au collège, je rentre dans le collège et là j'ai genre trois amis qui viennent vers moi en mode Maya tu vas te faire tuer, les profs ils sont venus te chercher, t'étais pas là. Alors comment vous dire, euh, <rire> j'ai paniqué, enfin j'ai paniqué, j'avais pas le temps de paniquer pour le coup mais j'étais en mode... Ok. Euh, du coup, ils m'ont dit, va voir dans la salle, enfin va, il y a quelqu'un d'autre qui est passé à ta place, mais monte. Mon heure de passage, elle était même pas encore là, quoi. il manquait 10 minutes, et la fille qui était censée passer après moi et du coup passée avant. Et moi, je suis en mode, ok, donc ça part déjà sur des très mauvaises bases, s'ils m'ont déjà prévu de m'engueuler avant que je commence même à parler, on est mal barré. Résultat des courses, du coup, euh, je suis passée à l'oral, et... Bah, ils avaient pas l'air. Enfin, euh, ils étaient comme ça tout le long, en gros, ils m'ont regardé comme ça. Je suis ok, bon bah tant pis, mais je pense qu'en même temps, ils voient tellement de projets que. Bah, ils vont pas non plus se montrer très, très enthousiastes, mais c'est pas grave. J'ai passé mon oral, ça s'est super bien passé. Je pense que j'ai parlé trop vite, mais bon, ça c'est le stress, et honnêtement, le reste s'est super bien passé. J'ai dit tout ce que je voulais dire, j'ai présenté comme je voulais présenter, j'étais super contente. Et ensuite, du coup, bah, la dernière étape, c'était le brevet, euh, Bah, le brevet quoi. Il faut savoir que moi, mon collège nous libère une semaine avant les épreuves de brevet, 10 jours, ils nous ont laissé 10 jours cette année, avant le brevet pour réviser, ils appellent ça semaine de révision. Et techniquement, notre collège en fait, organise des, des cours en fait, de révision avec les profs. Cette année, ils l'ont pas fait, je sais pas pourquoi. Mais du coup, on était livrés à nous-mêmes pour réviser, ce qui ne m'a pas gênée parce que je préfère faire ça. Des jours où je révisais toute seule et d'autres où je suis allée réviser avec une de mes amies, Roman, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. On révisait toutes les deux, on est allé chez elle, on est allé dans un café, enfin on révisait, on changeait d'endroit un petit peu des fois pour s'aérer la tête. Mais on a révisé à fond et réviser avec quelqu'un, ça m'a beaucoup aidé surtout que... Bah, je me suis rendu compte qu'on avait à peu près le même niveau. Du coup, je suis en mode, c'est bon, je suis prête pour le brevet. Si on a le même niveau, c'est tout bon. On a super bien bossé. Moi, les maths, j'ai pris plein de cours particuliers encore. Bah, vous savez, ils nous donnent des livres annales du brevet, en fait, où il y a plein d'exercices, plein de cours, plein de trucs. J'avais bâclé mon truc de maths. J'étais prête. L'histoire, je vous explique même pas combien de dates j'ai appris. Je crois que mon cerveau a explosé ce jour-là. On a fini par réviser sur le trampoline en euh, faisant des saltoires à air, parce que, bah, à force de se dicter des dates, on en a marre. Après 1937, ça gouverne la France de 38. Hein. 38 Ouais hey J'arrive le jour de l'épreuve, carte d'identité, convocation, tout ça, parce que forcément, euh, bah, c'est un concours national, donc bah, c'est tout très protocolaire. Hein. Donc là, j'arrive bien en avance. Je me suis dit, 30 minutes en avance, il n'y aura personne devant le collège, je vais me retrouver toute seule. J'arrive, il y avait déjà euh, la moitié du collège, donc j'étais en mode cool. Je me rejoins avec mes amis au collège, on, on parle en mode on va rater notre vie sur brevets. brevet, ce genre de conversation pré-brevet. On va dans les salles, on s'installe, il n'y a personne qui disait un bruit parce que alors On était tous stressés à mort. Les surveillants qui tournaient, c'était un stress pas possible. On pose nos sacs au fond de la salle. On sort nos stylos sur notre table. On pose tous par terre. Ma grosse question avant le brevet, c'était en mode « Mais en fait, nos copies, on les présente comment ?» Parce qu'ils nous disent « Faites un cadre, faites ci, faites ça. » Mais on nous a jamais après présenter une copie de brevet. Il se trouve que c'est des feuilles... Euh, qui n'ont pas la taille, c'est pas des feuilles A4, en fait c'est des feuilles plus longues et plus fines, il me semble. Il y a un cadre avec écrit votre nom, votre prénom, en fait c'est tout présenté, vous, vous avez juste à remplir, c'est pas compliqué. Et du coup déjà ça, ça m'a rassuré j'étais dans en mode si je rate le brevet parce que j'ai pas écrit mon nom au bon endroit, je suis mal barrée. Donc ils nous distribuent les copies, après ils nous distribuent les sujets, on doit tous retourner en même temps, ils affichent l'heure au tableau avec le décompte, combien de temps il reste, tout ça, tout ça. Je crois que la première épreuve c'était l'épreuve de français, après il y avait la dictée à la fin de l'épreuve qui s'est pour moi, c'était bien passé. Résultat, je l'ai foiré, m'a dicté, mais c'est pas grave. Après, du coup, il y avait la pause et après, il y avait la rédaction. La rédaction, je suis tombée sur le sujet, j'étais en mode ok, j'ai commencé à écrire et, je, enfin, genre, tout ce qui me venait par la tête, j'écrivais, que ça fasse sens, que ça fasse pas de sens. Franchement, j'ai juste balancé tout ce que j'avais parce que j'avais pas vraiment le temps. Enfin, pour moi, c'était trop court comme temps. J'ai relu. Mais j'ai fait une erreur parce qu'à force d'écrire sur les copies de brevets, bah en fait, c'est des feuilles copies doubles. Du coup, quand vous tournez la page, et bah ça se retrouve sur une autre page et ça frotte. Et moi, j'ai utilisé les stylos Friction. La plus grosse erreur que j'ai faite lors du brevet, en gros, parce que comme ça se gomme, quand deux copies se frottent entre elles, bah, l'encre, elle part. En fait, il y avait plein de mots qui étaient partis parce que ça avait frotté j'ai dû ré par-dessus et tout. C'était ma copie. Euh, elle était vraiment pas très propre. À la fin, j'ai rendu ma copie, même en avance, il me semble, donc j'étais assez contente. Après, il y avait l'épreuve de maths et alors là, euh, j'avais un stress. Je me suis dit, si ça finit comme le brevet blanc et que je pars en crise d'angoisse en plein milieu du truc, ça va pas le faire. J'ai des amis, c'est juste des amis en or qui étaient là, mode non mais t'inquiète, tu vas pas rater. Puis de toute façon, c'est qu'un brevet, tu vas pas rater ta vie, faire ce genre de discussion. J'étais vraiment super stressée. En plus je tombe sur une ancienne prof de maths à moi en surveillance et du coup je me suis dit si en plus il y a une prof de maths dans la salle je peux pas me permettre de rater mon épreuve de maths quoi alors qu'en réalité les surveillants ils ont rien à voir avec le, le brevet ils sont juste là pour vérifier que vous trichez pas mais en fait ils ont rien à voir avec l'épreuve quoi et moi je suis en mode, si il y a une prof de maths je peux pas rater mon brevet enfin, bref Ce qui me passait par la tête ces jours-ci c'était une catastrophe Je commence mon épreuve, je lis le sujet genre de A à Z en mode il faut pas que je rate une question bête parce que si en plus je me force sur une question bête ça va pas être possible du coup je lis le sujet machin et je me dis mais en fait ça va, enfin il y avait 2-3 trucs, j'étais en euh pardon. Du coup je, je lis le truc et étais, à des moments j'étais perdue mais en fait plus ça avançait plus je le comprenais. Je commence, j'ai fait tous mes petits exercices dans l'ordre, j'étais assez contente parce qu'en en fait j'avais réussi à tout faire, bon peut-être pas juste mais j'avais réussi à tout faire, j'avais pas paniqué, du coup je rends ma copie et je suis sortie assez convaincue de l'épreuve. Non et en fait été assez bien sortie et j'étais contente parce que j'étais pas partie en larmes comme la première fois. Le lendemain, je stressais à mort pour l'histoire parce que j'avais révisé l'histoire mais vous avez pas aidé combien de fois je me suis répété les dates, les trucs, les machins et en fait c'était vraiment pas compliqué, c'était surtout la lecture de documents donc c'était pas super compliqué, il fallait juste relier deux trucs ensemble mais c'était pas super dur du coup en fait les épreuves du lendemain, tout ce qui est science, histoire, géo et tout ça, en fait ça s'est super bien passé et c'était vraiment pas super dur. On sort des deux jours de brevet, c'était les vacances, c'était la fin du collège, je passais en seconde générale, c'est tout ce qu'il me fallait, j'étais vraiment... Super heureuse ce soir-là parce que je me suis dit, ça y est, j'ai fini mon année, j'ai réussi à passer en seconde. Maintenant il n'y a plus qu'à voir le brevet mais j'étais assez confiante et du coup j'étais super super contente. Après il bah, y a eu les résultats du brevet, alors là c'était un stress euh, tout autant que les épreuves. Il faut savoir que moi j'étais à l'étranger à ce moment-là, j'étais aux états unis parce que j'étais retournée visiter mes amis etc. Je suis restée debout jusqu'à minuit pour voir mon résultat parce qu'il me semble qu'il sortait à 9h en France ou quelque chose comme ça et du coup moi, il était minuit chez moi. Je rentre mes informations et tout, j'étais en FaceTime avec mes deux parents sur deux téléphones différents parce qu'ils n'étaient même pas ensemble. À ce moment-là, du coup, j'avais deux téléphones, j'avais mon ordi devant moi, c'était vraiment hyper stressant. J'ouvre le résultat, et là, la première chose que je regarde, c'est genre, je vais tout en bas de la page, et je vois « admis m'en sont très bien ». Et alors là, je fais un petit « J'ai pensé au téléphone, au téléphone avec mes parents ». Et j'étais vraiment genre super contente. Après, je me suis mise à trembler, j'étais limite en train de pleurer, parce que pour moi, c'était tellement un gros événement, comme j'avais raté la moitié de l'année, que j'avais bossé super super dur, que je pensais même pas y arriver, que j'étais vraiment mais choquée et j'étais mais super super super heureuse à ce moment-là donc même si le brevet euh, c'est un truc facile Alors, moi je me suis mise une grosse pression parce que je me suis dit faut pas que je le rate non plus quoi donc voilà moi j'ai pas trouvé ça super dur le jour de l'examen mais j'étais quand même enfin j'ai trouvé que c'était quand même pas facile quoi l'épreuve de français euh, c'était pas c'était pas ça donc euh, j'ai pas eu des notes extraordinaires à l'écrit parce que enfin tout ce qui est français maths, etc en fait j'ai vraiment pas eu des notes extraordinaire et c'est là où on se rend compte que le brevet ça note vraiment très large. Les maths j'ai bien réussi, j'ai tout bien réussi, j'ai eu 100 sur 100 à mon oral. Mon plus gros truc où j'étais vraiment contente c'est que j'ai eu 400 sur 400 de compétences euh, tout au long de l'année. Du coup j'étais contente parce que je me suis dit bah en fait euh, bah, c'est bon quoi mon année je l'ai bien faite, même si j'ai fait que 6 mois je l'ai bien faite. Et c'était vraiment mon plus gros but et j'étais vraiment contente. Franchement ne vous inquiétez pas pour le brevet si vous l'avez cette année. Euh, je m'en suis fait tout un plat, résultat j'ai réussi correctement. Donc surtout ne vous inquiétez pas, ça va super bien se passer, il a rien de très difficile. Les brevets blancs ils les font toujours plus dur que le brevet normal et ça c'est vrai. Je vous le confirme, surtout l'épreuve de maths. Hein. Voilà, l'épreuve de maths, moi je l'ai trouvé super, super dur. Mais cette année, j'ai quand même trouvé que. il y avait, Enfin, cette année, comme si j'ai passé le brevet deux fois. Non, mais moi, le brevet, brevet j'ai quand même trouvé que c'était assez. Pas difficile, mais il y avait un certain niveau quoi. Si on faisait pas l'année de 3 on était mal barrés par le brevet. Donc voilà, surtout, vous inquiétez pas pour le brevet. Tant que vous bossez, que vous révisez bien et que vous vous êtes concentré, il y aura pas de problème. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, ça reste beaucoup de logique. À partir de là, bah, c'est pas très compliqué. Donc voilà, faire cette vidéo, ça me tenait vraiment à cœur pour vous expliquer euh, bah, comment ça s'est passé pour moi le brevet. Vous me l'avez beaucoup, beaucoup demandé. Donc je me suis dit que j'allais vous la faire. Et en plus, ça peut en aider certains d'entre vous si vous êtes inquiets par rapport au brevet, etc. Enfin bref, voilà. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à dans une prochaine vidéo.